J'espère que vous savez avez pour moi ça va super bien et aujourd'hui, on va faire un concept, on essaie de ne pas avoir peur, on va essayer, et on verra que ça donner, <rire> simplement. Alors, c'est parti. Les vidéos deviendront de plus en plus effrayantes. Pensez-vous pouvoir arriver à la dernière vidéo sans avoir peur Nous vous avertissons que nous avons choisi la dernière vidéo parce qu'elle est tellement effrayante que 100% des gens qui la regardent ont peur. Qui est le courageux Qui ose commencer Nous commençons par quelque chose de beau. Dans cette première vidéo, il se passe quelque chose de très étrange et difficile à expliquer, qui n'a même pas été nié jusqu'à présent. Elle se déroule au Brésil, dans un environnement contrôlé avec des caméras de vision nocturne et des appâts. L'objectif de cette vidéo était d'enregistrer le comportement d'un renard dans son habitat naturel. Ce qui pour beaucoup était une simple recherche sur les animaux et rapidement devenu un événement surnaturel. Dans la vidéo, vous voyez un renard qui a commencé à manger la nourriture proposée par ce groupe de personnes. Son comportement était étrange, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. De nulle part, une énorme ombre noire est apparue, grande et robuste, se déplaçant à vitesse maximale et s'attaquant au renard. Ce dernier disparaît sans laisser de traces. Il semble que cette figure géante ait kidnappé l'animal sans faire de bruit. Bonjour, bonsoir. La vidéo qui suit a été publiée sur Facebook, par un serpent, Kuda Slapabanko, qui aurait fait l'expérience de plusieurs manifestations étranges chez lui, mais rien de grave qui aurait pu lui mettre la puce à l'oreille. Enfin, c'était avant ce fameux soir. Ça a commencé avec des lumières qui s'allument et s'éteignent sans raison. Il décida alors de filmer la situation. Et il a bien fait, parce que les choses vont prendre une tournure encore plus effrayante. Regardez attentivement ce qu'il a capturé. What the f is that? F in the water, in the water. Regardez attentivement ce qui lui est arrivé. pensent que c'est l'œuvre d'un démon qui l'a possédé la nuit. D'autres encore pensent que c'est un épisode de somnambulisme. Mais tous sont d'accord pour dire que les expressions de son visage sont terrifiantes. Imaginez que ça arrive à l'un d'entre vous. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si de faire au mieux comme je pouvais. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao